Vierge et ascendant Vierge voici euh, votre horoscope pour cette année 2020, une année épanouissante. Et, et elle va être épanouissante à plus d'un titre cette année, euh, étant donné que la plupart des planètes vont se trouver dans un, un secteur euh, valorisant. Hein? Euh, nous avons Jupiter, Saturne, Pluton, toutes les trois en Capricorne, c'est pas du jamais vu, mais presque, hein? euh, euh, surtout qu'elles vont se retrouver à un moment, toutes les trois, dans le même décan. Alors ça, euh, vraiment, euh, bon, on n'a pas de littérature là-dessus, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, c'est en bon aspect avec vous, donc vous allez nous, très certainement, sortir quelque chose d'exceptionnel. Euh, vous allez réussir peut-être d'une manière exceptionnelle ou euh, faire parler de vous, euh, attirer l'attention sur vous d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a un, un côté vraiment à la fois de réussite et d'épanouissement personnel. Euh, d'autant plus que euh, les planètes, euh, bon, alors elles sont pas directement en bon aspect, mais malgré tout symboliquement les deux signes sont en bon aspect, c'est-à-dire que euh, bon, Jupiter euh, elle euh, sera en bon aspect avec Uranus, hein, qui est de l'autre côté et qui est également en harmonie avec vous. Donc vraiment ça fait, vous voyez, un triangle dans votre ciel et et on dit que, un tri que ce triangle est symbolique de, de, de la réussite. Hein. Donc euh, ça, c'est euh, peut-être pas valable pour les trois décans, mais moi je pense que ça va avoir une incidence malgré tout euh, sur tous les décans. Et euh, que donc vous pouvez euh, très bien euh, sortir d'une dépendance, de quelque chose qui vous a pesé pendant longtemps, euh, Créer quelque chose de nouveau, hein, il y a forcément du nouveau, euh, et évidemment, euh, comment dire... Euh, accentuer euh, la bonne image euh, qu'on peut avoir de vous euh, et, et votre réputation, votre réputation de, de travailleur, de quelqu'un qui a une, une forte puissance de travail, ce sera très augmenté cette année, donc euh, vous allez briller, voilà! Je ne peux pas dire mieux, vous allez briller. Alors euh, d'habitude quand je dis ça, je dis aux, aux gens s'il s'agit des lions, s'il s'agit des gémeaux, euh, je leur dis attention à la grosse tête, mais vous les Vierges, vous êtes plutôt modeste de nature, vous n'aimez pas euh, vous mettre en avant, euh, donc je n'ai pas à vous donner de conseils euh, anti grosse tête parce que vous ne l'aurez pas. Euh, à la limite vous aurez même tendance à minimiser un petit peu vos succès et à dire mais non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à un tel ou une telle. Non, reconnaissez Hein, que vous êtes capable de réussir et de briller. Côté euh, travail à proprement parler, vous savez, euh, le travail quotidien et surtout l'énergie dont vous avez besoin pour, euh, pour aborder ce travail euh, et, et aborder vos journées hein, en règle générale, eh bien, euh, tout ça est du ressort de Mars. Hein? Et mars va nous faire un, un plan euh, cette année, alors je ne sais pas si ça va être un, un bon plan pour tout le monde, mais pour vous ce sera pas mauvais bien évidemment. Mars va faire une boucle, c'est-à-dire des allées et retours dans son signe, le bélier, à partir du 28 juin et jusqu'à début 2021, donc euh, plus de six mois. Hein. Et euh, mars en bélier évidemment est extrêmement puissante. Euh, puisqu'elle est chez elle, donc hop, il y a hein, tout... il euh, n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle exprime toute son, son énergie, sa volonté, sa détermination. Et vous ça va être dans un secteur euh, qui est aussi extrêmement déterminé, inflexible, etc, votre secteur 8. Et donc vous allez transformer cette énergie, en volonté, mais euh, vraiment euh, inflexible, hein, comme je le disais, euh, de réussir, euh, d'obtenir ce que vous voulez, de, de faire... Euh, euh, de faire ce qu'il faut pour euh, qu'on parle de vous ou de votre entreprise, ou euh, euh, si vous êtes artiste, euh, qu'on parle de votre personne, de votre physique, euh, il y a, euh, je veux dire, une tonne d'énergie qui va être mise là-dedans. Euh, et bon, on peut aussi penser, hein, euh, de manière plus prosaïque, que vous allez euh, faire de l'argent, hein, parce que ce secteur 8 est un secteur de, qui transforme le plomb en or. Donc euh, symboliquement, ça signifie que vous allez très certainement, ce que vous allez faire, va vous faire gagner de l'argent, ou que c'est vous qui allez faire gagner de l'argent à votre entreprise, hein, par vos idées, par votre... Euh, vos, vos, vos concepts, vos, euh, tout ce que vous allez créer cette année, parce que c'est une année de création aussi, euh, eh bien vous allez pouvoir, ou vous euh, gagner de l'argent, ou en faire gagner aux autres. Mais on n'oubliera pas quand même qu'avec toutes ces planètes en cinq, il n'est pas exclu que vous ayez un enfant hein, et que euh, <rire> ce mars euh, en bélier euh, vous voit courir à droite à gauche parce que vous voudrez reprendre le travail très vite et que euh, ma foi il faudra quand même euh, bon euh, vous occuper euh, de votre progéniture euh, et que ça coûtera cher que ce sera compliqué et comme vous n'aimez pas dépenser euh, bien voilà ça peut être le seul point euh, euh, pas négatif, mais le seul point un petit peu compliqué de votre année, qui euh, de toute façon, euh, en résumé, est une excellente année, je vous le répète, vous n'avez pas à vous inquiéter, je sais que vous êtes un signe inquiet de nature, mais là vraiment, ayez confiance! Hein. Je veux dire, tout ce que vous allez euh, mettre en place, tout ce que vous allez créer, va porter ses fruits et euh, donc euh, transférer aussi euh, cette confiance en vous aux autres. Hein? Euh, il faut que vous donniez confiance. Hein? Il faut que vous montriez que vous avez confiance en vous et que cette confiance, euh, elle est issue de votre expérience. Hein? Vous avez énormément d'expérience, donc c'est le moment de le prouver. Mm -hmm. on va terminer avec l'amour, hein, l'amour qui peut être bien évidemment au centre de vos pré préoccupations comme pour beaucoup. Hein. Et donc tout ça est du ressort de Vénus, planète qui gère vos sentiments. Et euh, bien Vénus cette année elle va s'arrêter elle aussi comme Mars, hein, euh, mais pas en bélier hein, parce que ce serait pas terrible, elle... Euh... <rire> elle va être en Gémeaux, elle va à partir du début avril jusqu'au mois d'août, elle va traverser aller-retour, aller, -retour aller euh, les Gémeaux qui est le zénith de votre thème. Hein? Alors il y a plusieurs solutions étant donné que le Gémeaux est un signe double, hein? donc on peut interpréter cette Vénus de, de différentes manières. Vous pouvez euh, tomber amoureux de quelqu'un qui est plus âgé que vous, par exemple, hein? euh, ou de quelqu'un qui n'est pas libre, qui est déjà engagé. Vous pouvez également, euh, si vous êtes déjà en couple, euh, avoir à soutenir votre conjoint parce que il ou elle va avoir euh, un, des ennuis familiaux par exemple, il faudra être là euh, euh, pour la soutenir, pour le ou la soutenir. Et il y a tous ces aspects bien évidemment euh, qui sont très différents, hein, je, je le reconnais, ça peut être même assez contradictoire, hein, euh, mais bon... Euh, il y a aussi le fait qu'il va falloir prendre au sérieux euh, les sentiments que vous avez pour certaines personnes, et qui sont des sentiments qui jusqu'à présent vous paraissaient un petit peu... Comment dire? Qui n'étaient pas vraiment... qui vous intéressaient pas vraiment. Hein? Des gens qui gravitaient comme ça autour de vous, mais vous y faisiez pas très attention. Et là, euh, tout d'un coup, vous allez leur accorder plus d'importance, donc entre le mois de juin et le mois d'août, hein, je ne dis pas que ça va être toute l'année, euh, parce que bah, vous aurez besoin d'eux, peut-être pour euh, finaliser un travail, ou pour... Euh, comment dire... Euh, ou pour... Euh, présenter quelque chose, je ne sais pas, il y a une notion où vous êtes à plusieurs, hein. c'est pas euh, du tout euh, euh, quelque chose que vous allez faire seul et c'est quelque chose d'important. Alors peut-être c'est euh, effectivement que vous allez terminer un travail et que vous allez le présenter à, à des supérieurs ou devant même euh, une assemblée, hein. c'est très possible, mais bon!